Bonjour euh, fidèle auditeur et auditrice de Réumi FM. Bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Réumi FM propose tous les samedis euh, de 9h à 10h et aujourd'hui nous recevons Mamadou Diagne, étudiant en infrastructure et génie civil à l'École supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur de l'Université Amadou Maktambo. Il est également membre de la commission communication et relations extérieures de la coordination des étudiants monsieur Merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup Sylvie, bonjour chers auditeurs de Réum et FM c'est un très grand honneur de revenir encore une fois euh, au sein de votre radio pour vous euh, pour honorer votre invitation à cette grande émission euh, L'encre et la plume et on espère qu'au finish euh, de cette émission beaucoup vont comprendre en mieux ce qu'est l'université Amonou Martarmbou et tout ce qui tourne autour D'accord, euh, parlez-nous un peu de vous Mamadou Diagne, vous êtes étudiants en infrastructures et génie civil. Euh, Parlez-nous un peu de vous pour que les auditeurs sachent un peu qui est Mamadou Diagne. Oui. Bon, Momouri Djan, c'est un étudiant de 20, qui, qui a 20 ans et qui est en deuxième, qui est en deuxième année aujourd'hui à l'Université amadou Martalmbo. Et j'ai eu mon bac en 2021. Euh, après, j'ai réussi le concours d'entrée aux écoles supérieures de l'Université amadou Martalmbo, plus précisément à l'école supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur. Et aujourd'hui, euh, en première année, nous avons eu affaire entre en commun. Mm -hmm. Avec l'école supérieure des mines de la géologie et de l'environnement et en deuxième année, nous commençons notre phase de spécialisation et nous voilà en filière infrastructure et génie civil. Et pourquoi le choix de cette filière Bon, aujourd'hui, euh, comme on dit, l'Afrique est un continent en pleine expansion, qui est en construction. Et aujourd'hui, pour moi, euh, je me suis posé la question fondamentale qui est, en quoi pourrais-je aider euh, mon pays à se développer, à aller vers l'émergence quelles, quelles seraient vraisemblablement les capacités euh, que je pourrais faire valoir pour, pour cet effet Et de fil en aigu. Avec la passion que j'ai pour, pour, pour ce domaine et surtout avec les notes que l'on a eu mm -hmm. c'était la flière qui, qui nous paraissait la plus idéale à suivre. Mm -hmm. D'accord. Et, et le choix de l'université, ça s'est passé comment Est-ce que c'est vous qui avez choisi l'université Amadou Maktambo Bon, pour le choix de l'université, déjà il faut savoir qu'en étant en, en classe de terminale, mm -hmm. euh, CRS, c'est assez compliqué de trouver notre choix à devenir. Et là, on, on, quand on faisait la terminale, nous avons fait beaucoup de concours. Des concours comme les écoles polytechniques et, et tout. Et, et l'université à Monomartambo, a fait partie des universités mm -hmm. ou bien des concours auxquels nous avons réussi mm -hmm. et dans notre choix, euh, ça n'a pas été du tout assez simple au début parce que oh. Il nous a tenté beaucoup de choses étant, étant jeune, ne, ne sachant pas où aller. Il y a certes l'influence des parents et surtout des miens. Qui, qui, qui, Par exemple, mon papa, il est professeur d'université. Il, il connaît un peu tout, tout ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur et il a un peu, je dirais, influencé mon choix. Et, Parallèlement à ça, il y avait l'université qui, qui, qui se prévoyait en tout cas une université d'excellence nouvelle, avec de nouveaux principes. Et moi, personnellement, ça m'a charmé, leur manière de communiquer, mm -hmm. leurs offres de formation surtout. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui, qui sont venus à l'université. Et donc, je dirais, il euh, y a eu l'influence des parents. Il y a eu un, un, un, un tout petit peu euh, de charme qui nous a été euh, fait par rapport à ça. Et nous voilà aujourd'hui à l'université après... après euh, plus, mieux réflexion, je dirais. D'accord. Et quelles sont les spécialités que, que propose l'université Amadou Maktambo Donc, d'abord, avant de parler des spécialités, mm -hmm. l'université Amadou Maktambo, euh, dans, dans son architecture, propose cinq écoles supérieures. Ce n'est pas une université qui a ouvert des yeux à ses débuts. D'accord. Lorsqu'ils euh, théorisaient l'université, euh, ils ont préféré, en tout cas, adopter le système des écoles, qu'ils qu ont un peu euh, mélangé avec le système LMD. Maintenant, dans le, dans, au niveau des écoles, nous avons cinq écoles. Mm -hmm. Il y a l'école supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur, euh, il y a l'école supérieure des mines de la géologie et de l'environnement, euh, il y a l'école supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du mm -hmm. territoire, euh, il y a la haute école d'économie et de gestion et enfin il y a l'école supérieure des sciences agricoles et de l'alimentation. Donc vous verrez que toutes ces écoles sont des écoles orientées métiers. Qui, sont, qui forment pour la plupart des ingénieurs, qui veulent former, en pour moi, pour la plupart des ingénieurs. Et euh, parmi encore les offres de formation au niveau de ces écoles, ce sont des formations qui sont vraiment innovantes, qu'on ne trouvait pas euh, dans les universités sénégalaises, en tout cas publiques, euh, donc pour... Des formations qui, pour en bénéficier, l'étudiant euh, devait réussir un concours d'entrée à une école polytechnique ou aller dans une école privée. Et voir euh, une université qui euh, s'oriente dans, dans ce genre de, de filiale, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui va un peu redorer le blason du, de, de l'enseignement supérieur. et c'est beaucoup de filières qu'ils ont, qu ont ouvertes au niveau des cinq écoles. Mm -hmm. euh, donc, euh, par exemple, pour, pour notre école, que, que je maîtrise le mieux, il mm -hmm. y, a, y a la filière infrastructure et génie civil, il euh, y a la filière ingénierie informatique, il mm -hmm. euh, y a la filière génie des procédés, et il y a la filière électronique et télécom, à ce jour. Donc, euh, ce sont les quatre filières qu'ils ont ouvertes au niveau de notre école, avec notre promotion. Mm -hmm. Donc, c'est la même chose au niveau des autres écoles. Il y a des filières qui ont été ouvertes et qui pour la plupart proposent vraiment des offres de formation très innovantes. D'accord, merci mamadou Diagne pour cette présentation. Euh, donc, euh, rappelons que l'université Amadou-Maktambo a été inaugurée en décembre dernier et elle est la deuxième université publique à Dakar et elle devrait être dotée de différents euh, réceptacles pédagogiques de 3000 places, d'un amphithéâtre de 1500 places, d'une grande salle de bibliothèque, de laboratoire, de blocs administratifs. Entre autres, les nouveaux campus Mamadou de l'université Amadou-Maktambo ont été inaugurés. Également. Également en décembre et depuis cette date vous n'avez pas fait cours euh, qu'est ce qu'il en est réellement bon déjà l'université est en construction depuis 2015 euh, avec euh, comme comme, comme euh, idée générale de lancer la deuxième université publique du sénégal donc euh, après sept ans de construction il est il a été assez regrettable de voir euh, l'étape d'avancement des travaux et depuis, je dirais, le mois de juillet 2022, lors du Joko Agmaki, que l'on a, que on nous a convié au palais présidentiel, il nous a été donné, il nous a été avancé, énormément de dates de juillet à décembre, et on... On a, on a un peu plus sur nous mm -hmm. parce que déjà en octobre 2022 nous sommes rentrés en mouvement d'humeur ces, ces mouvements d'humeur se sont euh, vraiment arrêtés parce que nous nous étions vraiment soucieux de, de, de l'aspect la, de fondamental qui est la formation nous avons jugé nécessaire en tout cas au vu de la situation sachant qu'il était quasi impossible que l'on termine les travaux de continuer nos cours euh, là-bas à là, la cité Korgorg et on a continué en tout cas le combat des discussions avec l'administration le ministre en personne ainsi que beaucoup d'autorités étatiques et jusqu'au jusqu 1er décembre 2022 où le président son excellence maximal a inauguré notre université mais depuis nos décembre nous avons terminé nos cours à la cette école mm -hmm. tous les enseignements apprentissage ont été terminés depuis plus de trois mois nous sommes en vacances continue mm -hmm. des vacances qui inhabituelles comme, comme vous le constatez mm -hmm. et Parmi les motifs qu'on qu nous a évoqués au début, c'était un, un retard de la livraison des chantiers par l'entrepreneur. Mais il faut noter que le domaine pédagogique, il était prêt. Le problème aujourd'hui au niveau des campus de Djamnialio, c'était le problème du campus social. Pour lever toute ambiguïté, le campus pédagogique, il était livré à 100%. Maintenant, pour le campus social, euh, déjà qu'il n'y avait pas la livraison des chantiers, pour, euh, parce qu'on euh, disait qu'il y avait la L'assainissement qui n'était pas, pas conforme euh, aux normes que la DGPU, qui est euh, le promotionnaire du pôle urbain de Djamnia Dioproni. Et donc, ils ont euh, dû recommencer euh, un nouveau système d'assainissement pour l'université à mon et c'est en grande partie ce recommencement de ce système qui a conduit euh, à un retard très considérable des travaux du euh, du campus social et après, nous, nous, nous avons beaucoup discuté avec l'autorité. Euh, on a eu surtout à, à rencontrer le directeur de cabinet du ministre euh, de l'enseignement supérieur. Et pendant, pendant beaucoup de réunions, nous, nous, nous, en, nous avons constaté que de plus en plus cela tardait. Les gens n'y mettaient pas l'engagement qu'il fallait. Raison pour laquelle, une première fois, on est montré au créneau. En initiant pour la première, en fin fanani là-bas à Djamnyadjo. Donc, euh, la coordination des étudiants, des étudiants est allée passer la nuit là-bas en guise de protestation à ce euh, retard noté pour, au niveau du campus social. Maintenant, après ce problème d'assainissement, euh, il y a eu dans, dans le même sillage le problème des fosses. Parce qu'on disait qu'il pourrait y avoir une alternative à, à, à, au branchement du, du réseau d'assainissement de, de la ville. De ce fait, on nous a proposé des fosses. Des fosses qui qui pouvaient être euh, qui pouvait en tout cas fonctionner provisoirement le temps que l'assainissement soit terminé de manière définitive et ce sont des forces qui ont encore plus du temps et de ce fait, euh, ils se sont d'ailleurs rendus compte après qu'ils pouvaient terminer l'assainissement avant même la fosse. Mm -hmm. Et euh, ça, ça a été des choses qu'on qu pourrait même qualifier entre guillemets d'incompétence, excusez-moi du terme. Mm -hmm. Et euh, après ces problèmes de force d'assainissement, qui nous a coûté énormément d'énergie et de temps, euh, il y a aujourd'hui, à l'instant que nous parlons, le problème euh, de l'équipement du campus social. Donc, depuis quelques semaines maintenant, c'est ce qui, en tout cas, nous dirigeons bloque le chantier ou bien le, la livraison du campus social au début, c'était euh, le retard de l'arrivée des conteneurs mm -hmm. qui on nous dit étaient commandés depuis la Turquie. Et ces conteneurs, avec le séisme qui, qui, qui s'est fait là-bas, on, on nous a dit que c'était à cause de ça que les conteneurs euh, ont accusé du retard. Et, et euh, nous, nous, nous, nous, nous, nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement, ce genre de... Euh, en tout cas... On ne peut pas nous servir comme ça des, mmh. des, des, des raisons qui, qui ne peuvent pas être acceptées. Mmh. Surtout pendant dix mois, les, des conteneurs qui ont été commandés depuis des mois et qui peinent à arriver de, au Sénégal sous, sous cause d'un séisme qui s'est produit avant-hier. C'était incompréhensible. Et la euh, raison pour laquelle ces derniers jours ont été très mouvementés pour nous, mmh. parce que j'imagine que vous avez eu vent un peu de, de tout ce qui se passait à Djamnyadjo mmh. et... Euh, c'était vraiment compliqué étant donné qu'on n'avait aucune réponse, en tout cas concrète par rapport à l'arrivée de ces conteneurs-là, mais aussi par rapport à l'installation de ces matériels. Mais euh, depuis, depuis ces gestes forêts, euh, il, il y a eu une petite évolution. Parce qu'à ce jour, il ne reste que deux conteneurs pour compléter toute la cargaison qui, qui était commandée. Mm -hmm. euh, le campus social, euh, parce qu'à l'UIM, nous sommes, ne sommes pas nombreux. On en est à notre quatrième promotion. Euh, la, la première promotion a reçu leur diplôme. Ils, ils ne vont pas euh, nous suivre à Djamnéadio, et donc euh, à ce moment nous ne faisons même pas euh, 1500 étudiants, je pense. Et, et donc euh, il nous faudrait que trois bâtiments, en tout cas d'après les prévisions du, de la direction générale du CRUS de Djamnéadio, il nous faudrait que trois bâtiments pour trois bâtiments équipés pour accueillir le nombre d'étudiants qui sont actuellement à, à, à l'université Mono tarmo D'accord. Et donc euh, le premier, il euh, y a un bâtiment qui est complètement euh, installé à ce jour, où les équipements sont complètement installés. Mm -hmm. euh, les deux autres euh, sont, sont dans leur grande majorité, dans sa grande majorité euh, aussi équipés. Et ils nous donnent, comme à l'accoutumée. Euh, mm -hmm. Une date butoir au 22 mars pour terminer l'ensemble du campus encore social une encore une date il mm -hmm. nous donne le 22 mars pour définitivement boucler et livrer le chantier du campus social aujourd'hui les les turcs qui devaient euh, monter les matériels du restaurant sont, sont, sont sur dakar depuis le mardi depuis avant-hier et ils ont commencé leurs leur travaux et ils ils disent qu'ils pourront aussi terminer le 19 mars donc dans, dans le général euh, on, euh, le campus social du, du, de Djamnyadjo de, Djam de l'université martin martinbo sera livré au 22 mars selon les autorités je dis bien. 22 mars dernier 22, ah, ah, 22 avril selon les autorités mm -hmm. et nous la coordination des étudiants on avait un plan d'action qui était en marche et le, le samedi dernier, si je me trompe, on a été reçu par le ministre, raison pour laquelle même toutes ces choses ont, ont eu lieu, cette, cette avance est considérable et euh, le plan d'action constitué à organisé une marche euh, le 14 avril et qu'on a d'ailleurs retiré parce qu'il y a une nette évolution mm. et on s'est dit à cette date si ils n'honorent pas encore leurs leur paroles on ira encore plus loin qu'on l'a fait aujourd'hui mm. à ce jour et euh, depuis le lundi dernier chaque jour, nous dépêchons une équipe de la coordination à Djamnyadjo pour suivre en temps et en heure l'évolution des travaux. Et cette équipe est chargée de ramener les informations qui sont euh, au niveau du campus social afin que nous, euh, décideurs, nous puissions vraiment instituer sur la question euh, de l'évolution du campus social. Et si nous constatons, si nous arrivons arrive de constater qu'il n'y a pas une, une certe, un certain engagement par rapport euh, à ce que nous voulons, et bien bah oui, nous, nous irons continuer notre plan d'action, bien évidemment. Euh, donc, Amadou, actuellement, euh, y a-t-il des étudiants qui continuent de faire cours euh, ici au niveau de la cité Kergurgi Actuellement, aucun étudiants de l'université Amon-Matambo mm -hmm. ne fait cours. Tout le monde est chez lui. Mm -hmm. Nous sommes tous chez nous et nous ne faisons aucun cours. Mm -hmm. euh, à l'UAM, nous, nous avons dit que nous faisons une formation bimodale, mm -hmm. c'est-à-dire que des cours en présentiel et des cours en ligne. Mais même les cours en ligne, nous, la coordination des étudiants, on l'a proposé mais on l'a catégoriquement refusé. Pourquoi Parce que c'est inacceptable que l'on ait des locaux comme ceux qui sont à Djamnyadjo et que l'on veut, veut nous imposer des cours en ligne pour une université qui se dit nouvelle, qui se dit nouvelle dans sa manière de faire, de fonctionner et, et de euh, donner ses cours. Et on ne peut pas, avec les formations que nous suivons, se permettre de faire trop de cours en ligne. Nous, nous, nous ne pouvons pas accepter ça. Et si nous si, si nous étions tentés d'accepter ça, ce serait déjà une bataille perdue pour nous. Parce que nous nous battons pour commencer de manière définitive nos cours à Djamniadjo. Accepter des cours en ligne, serait, serait vraiment leur donner beaucoup plus d'alibi, beaucoup plus de temps pour, pour encore retarder les travaux à Djamniadjo. Et ça, c'était des calculs que, que l'on ne peut pas du tout accepter. Raison pour laquelle nous campons sur notre position que nous ne ferons cours que lorsque nous serons à Djamdiadjo. Mm -hmm. Et aujourd'hui, aucune promotion de l'UAM ne fait cours. Mm -hmm. Mais les cours en ligne, ne pensez vous pas que ça peut être une alternative en attendant euh, que votre campus social soit terminé, les travaux Ça aurait pu être une alternative, mm -hmm. mais au vu de la situation, si nous acceptons de faire des cours en ligne, les travaux seront encore plus retardés. Ils nous diront que euh, vous êtes en train de faire cours, il n'y a aucune autre chance. Mais vous ne savez pas les seuls, parce que UVS les cours, ça se passe en ligne. On, on nous taquine souvent en nous donnant l'exemple de l'UVS, mais nous ne sommes pas UVS, chère madame. Nous sommes désolés, et euh, l'UIM n'est pas une université virtuelle. On, on donne des ordres de formation qui sont dans les sciences et technologies, qui sont dans les domaines innovants des, des sciences économiques, des sciences humaines. On ne va pas se permettre de s'adonner de, de, de, de de à des pratiques euh, qui, même dans la qualité de formation, sera un, un, un fléau, un problème pour nous. Et raison pour laquelle, euh, si nous avions fait ces cours en ligne, Aujourd'hui, je, je vous dis que euh, ils, ils n'auront pas fait autant d'efforts pour accélérer les travaux de Djamnyadjo. Et c'est de cet état dont la coordination des étudiants a été consciente. C'est la raison pour laquelle nous avons des niais euh, à la pratique des courants. en ligne. Vous n'aimez pas les cours en ligne, c'est ça On n'aime pas parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Surtout pour nous qui font les sciences. Ce n'est pas trop pratique pour les cours en ligne. C'est ça. Et tout ce qui va avec les problèmes de connexion et tout. Voilà. Est-ce que vous avez pu dérouler votre plan d'action pour contraindre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation à accélérer le transfert Qu'avez-vous fait exactement Bon, euh, au début, euh, c'était parce que nous, la coordination des étudiants, on s'inscrit vraiment dans ce type euh, de concept d'étudiant modèle que nous prenons. Dans tout ce que nous faisons, mm -hmm. euh, nous voulons le faire avec stratégie, avec tact. Mm -hmm. Nous ne voulons pas seulement venir euh, faire des actes que l'on pourrait à l'avenir, regretter. Parce qu'aujourd'hui, prenons par exemple l'exemple du pôle urbain de Jamniad où se trouve le site de l'université Amoudou-Mahdambou. Euh, tout ce qui l'entoure, c'est des bâtiments qui sont en fer, qui sont... C'est des infrastructures qui... Qui vraiment... Mm -hmm. euh, si nous décidons de, de passer... Euh, de revendiquer à travers des actes violents, euh, ce serait... Du, du vrai gâchis. Tout le monde va en perdre. Pas seulement la communauté universitaire, mais... Toutes les couches sont touchées là-bas mmh. et raison pour laquelle nous avons toujours en premier les poneys, les dialogues. Mmh. Et euh, depuis pendant des mois nous avons dialogué sincèrement mmh. pendant des mois on a été reçu par les recteurs, le ministre on, on ne sait même plus combien de fois on, on, on a été en contact avec eux et euh, on a dialogué mais à un moment donné le dialogue ne suffisait plus. On ne pouvait plus se contenter de ça. Raison pour laquelle euh, on avait, on a décrété des grèves euh, au niveau, au niveau d'abord de, de, de, de la cité Kurguri, parce que à l'ouverture au mois d'octobre 2022, c'est là vraiment que tout a commencé. Parce qu'à l'ouverture, on nous disait en, en, après le Djoko agmaki qu'en octobre vous allez commencer vos koa jomniagio et on est resté jusqu'au mois de septembre sans aucune nouvelle d'une tierce autorité raison pour laquelle nous dès le mois de septembre on a commencé à planifier un plan d'action pour euh, le mois d'octobre euh, on a boycotté la rentrée universitaire en premier lieu mm -hmm. et après après constatation des, des, des sites à, à Djamnyadji, on a constaté que c'était peine perdue. On, on aurait perdu du temps pour rien. Raison pour laquelle on n'avait pas terminé l'année et on a décidé donc euh, de continuer l'année. Ce fut la, la décision de la coordination, certes contestée par certains de nos camarades, mais c'était la chose la, la mieux à faire, le mieux à faire pour euh, à cette époque. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre comme ça du temps alors qu'on n'a pas terminé l'année. Maintenant, on a pris sur nous, nous avons terminé l'année, tout en sachant que nous devons mettre de la pression sur les autorités. C'est ce qu'on a continué de faire. Des communiquer, on n'a pas fini une conférence de presse. Et après, et nous, nous avons terminé notre année au mois de décembre et depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, nous, nous sommes sur, euh, sur des réclamations, nous sommes sur des crèves, à n'en pas finir avec des d'année, des conférences de presse. Et voilà jusqu'à maintenant où nous, nous commençons à avoir de véritables résultats. D'accord. Euh, lors du Joko euh, Agmaki consacré euh, aux étudiants, il vous avait promis l'ouverture du campus pour octobre. Euh, depuis lors, rien n'est fait. On vous avait donné aussi. Si une autre date rien euh, quelle sera la prochaine étape la prochaine étape pour nous étudiants c'est qu'on ouvre l'université et comme on le dit si si si si cela n'est pas fait euh, avant la fin du mois vraiment nous nous ne reculerons devant rien cette fois-ci mmh. sincèrement et c'est pas pour menacer qui que ce soit mais ce que, ce que nous vivons c'est beaucoup trop dur être en vacances forcées depuis maintenant plus de trois mois lorsque le mois d'avril sera fini, ça fera quatre mois que nous sommes à vacances. Mm -hmm. Quatre mois pour une université. C'est énorme. Mm -hmm. On aurait déjà pu finir un semestre. Là-bas, euh, chez nos camarades de l'école polytechnique de Thiers. Ils sont en ce moment où je vous parle, en train de faire les examens de premier semestre. Or, on a fini notre année ensemble. Ça veut dire qu'à cet instant précis, moi j'aurais pu terminer mon semestre 3 mm -hmm. et commencer à me concentrer sur notre semestre 4. Et c'est vraiment quelque chose qui qui aura beaucoup, beaucoup d'impact négatif dans, dans les mois à venir. Mm -hmm. Pourquoi Parce que... Et dans votre cursus aussi. Et dans notre cursus. Parce que, non, non, par exemple, ceux qui sont en licence 3 en ce moment à l'UIM. Ils auront de sérieux, de sérieux problèmes euh, pour, pour, pour postuler, par exemple, dans des cycles ingénieurs dans d'autres universités ou bien dans d'autres écoles. Ils ont de sérieux problèmes parce que, qui sait, peut-être quand nous aurons à terminer ou bien lorsque nous aurons à terminer notre année, euh, tout, tout les candidatures, toutes les candidatures seront clôturées. Et ça, ce ne serait pas bon pour nous. Et on est aujourd'hui dans l'incertitude de l'ouverture des cycles ingénieurs à l'Université à matarbo Et euh, avec ces éléments euh, nous ne pouvons pas nous permettre cette fois ci de baisser la garde de, de, de baisser notre vigilance nous allons rester vigilants quant à l'évolution encore une fois des travaux quant à l'évolution de l'installation des matériels du campus social et pour, pour nous le, le, le plan d'action il est assez simple mmh. il est assez compréhensible nous irons euh, vers euh, Là, on va décréter en tout cas avec euh, l'aide de toutes les universités publiques du Sénégal une journée noire dans l'ensemble des universités. C'est ce que l'on compte faire. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans aucune université, personne ne fera cours en guise de soutien à l'Université Armand Talbo. Et, et pour vous dire que nous, nous ne rigolons pas, nous avons déjà contacté tout le monde mm -hmm. après-dire. Et toutes les discussions sont engagées là-dedans. On n'attend que des résultats. S'il n'y en a pas, on applique. Et avec ça nous ferons la marche à Dakar parce que on ne peut pas faire de marche à, à Djamnyadjo pour faute de, de déplacement de mobilisation et tout nous, et pour, pour, impact, pour un meilleur impact nous initierons cette marche à Dakar si toutefois euh, les engagements ne sont pas encore respectés cette fois-ci parce qu'on n'acceptera pas une ennemi euh, promesse non t D'accord. Pour euh, les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission encore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 Bon, à c'était Cité c'était vraiment difficile. Mm. Difficile même, ce serait un mot petit pour qualifier ce que l'on a vécu là-bas. Mm. Et je vous dis, c'est un calvaire que, qui, qui se notait pas seulement pour nous étudiants, c'était la même chose pour, pour les professeurs aussi. Parce que euh, pour une université de, de, de, de, de la... Euh, en tout cas de, comme, comme l'UAM faire des cours dans un immeuble de trois, de trois étages euh, avec euh, pas plus de dix salles de cours pour plus de 800 étudiants <rire> c'était pas du tout évident déjà que les deux campus social et pédagogique étaient assez éloignés, le campus pédagogique était à la cité et le campus social à, à Liberté 6 près du Samu, donc vous voyez la distance qu'il qu y avait, c'était très compliqué déjà pour se déplacer et aller faire nos cours au début et justement euh, en octobre, parmi les exigences que nous avons pour euh, commencer les cours, nous avons dit euh, au, au ministère que nous ne ferons cours à la seule euh, intention qu'ils nous donnent le transport c'est à dire qu'ils qu mettent à notre disposition des cars pour allier les deux campus et ce qu'ils ont honoré et même on a eu le transport gratuitement bien sûr la coordination y a, y a, long, y a largement contribué et euh, à cette cœur c'était vraiment compliqué. Déjà pour les emplois du temps, il y avait beaucoup de creux parce que les salles n'étaient pas assez. Euh, les, on restait, il y avait des classes qui restaient pendant toute une journée sans faire cours. D'autres, pour faire leurs cours. C'était à tour de rôle. À, à tour de rôle. D'autres, pour faire cours, ils se déplaçaient même jusqu'à jusqu la FASTEF. Donc, vous comprenez combien c'était compliqué. Nos travaux pratiques, on le faisait à l'UCAT. Donc, il y avait beaucoup de choses euh, qui, qui, qui n'étaient pas vraiment favorables à l'enseignement. Mm -hmm. Et, et c'était un très petit espace. Néanmoins, nous, nous avons euh, essayé de notre mieux pour, pour vraiment euh, honorer le calendrier universitaire. Parce que nous, nous, nous avions fait partie des premières universitaires à terminer leurs cours. Euh, université publique a terminé leurs cours. Et euh... Nonobstant ce, ce fait que c'était c'était très exigu euh, là-bas à là, cette école, nonobstant le fait que tout le monde n'était pas logé au campus social de Liberté 6, euh, ce fut vraiment une, une année compliquée pour nous la troisième promotion et trois années de galère pour ceux qui nous ont précédés. D'accord, euh, Monsieur Diagne, ne craignez-vous pas une année blanche parce que nous sommes au mois d'avril mm -hmm. et nous sommes en mi-mois déjà. Euh, vous n'avez toujours pas commencé les cours, donc est-ce que vous craignez une année blanche donc pour nous étudiants de l'UIM une année blanche est impensable selon nous qu'importe comment ils vont faire nous ne voulons et nous ne comptons même pas parler même d'année blanche et aujourd'hui au Sénégal, les universités ont l'habitude en tout cas de fermer leurs portes le 31 juillet, à partir du 31 juillet. Mais nous, euh, la coordination lors des discussions que l'on a menées, on a proposé que en attente, c'est une proposition en attente, on a proposé vraiment que s'il nous arrive de commencer les cours euh, d'ici la fin du mois ou au début du mois de demain, que l'on nous laisse continuer nos cours durant les vacances. Nous ne voulons pas de trois mois de vacances encore. On a assez eu de vacances. Mm -hmm. La promotion 4 est restée plus de dix mois sans faire cours. Mm -hmm. Et nos quatre mois, on, on a assez eu de vacances pour cette année-ci. Mm -hmm. S'il le faut, on enchaîne de mai jusqu'à décembre. Et si, si on arrive à enchaîner ces mois, je pense que nous pourrons déjà terminer notre programme et ce sera déjà bien. Nous allons essayer de rattraper le, le, le retard euh, la prochaine année. Mmh. Mais une année blanche est impensable à l'UAM. Mmh. Et il n'y aura pas d'année blanche. Mmh. C'est euh, nous qui assurons la coordination. Mmh. Euh, Qu'en est-il du bâtiment à la cité Kogogogi Est-ce qu'il est fermé Oui. Euh, je pense que. Tous les contrats ont été résiliés déjà. Mmh. Et depuis le, depuis le mois de janvier, le rectorat a occupé euh, ses bureaux à, à Djamnyadjo. Il restait juste le bloc pédagogique mmh. euh, qui, qui était à, à l'Asetekogog parce qu'il y avait des examens de rattrapage qui devaient se faire. Et ils étaient obligés de rester là-bas pour terminer d'abord l'année. Et depuis le mois de février, euh, tous les professeurs, tout le corps pédagogique, en tout cas le personnel d'enseignement, et de recherche sont eux aussi à Djamnyadjo. Ils sont installés dans leur bureau, ils n'entendent que les étudiants pour débuter le cours. Et on nous a aussi fait savoir que depuis le 31 mars, le contrat du, de l'immeuble du campus social a été aussi résilié. Donc à ce jour, la seule issue possible pour l'UIM, c'est de commencer leur cours à Djamnyadjo. Et nous en sommes conscients, raison pour laquelle nous campons sur notre position. Mmh. D'accord. Et bénéficiez-vous de bourses étudiants comme les autres étudiants Si oui, le traitement est-il même que les autres Bon, déjà, vous, vous n'êtes pas resté sans savoir que mm -hmm. pour entrer à l'UAM, c'est un dispositif de porte qu'on a mis en place avec un concours d'entrée. Et ici au Sénégal, euh, tout nouveau bachelier mm -hmm. qui réussit un concours est bénéficiaire d'une bourse. Mm -hmm. Et je pense que c'est d'ailleurs le moment de remercier notre recteur, mm -hmm. parce qu'au début, tous les étudiants de l'UAM n'étaient pas boursiers. Même s'ils réussissaient un concours, mm -hmm. euh, tout le monde ne bénéficiait pas d'une bourse. Et il a usé de ses connaissances et il a, il a vraiment sué pour que tout étudiant de l'aim puisse bénéficier d'une bourse mmh. maintenant comme comme dans chaque autre école qui, qui, qui, qui est par voie de concours mmh. euh, l'étudiant bénéficie d'une bourse entière à l'exception de ceux qui ont eu des mentions bien et très bien qui bénéficient d'une bourse d'excellence donc à luim tous les étudiants bénéficient d'une bourse entière et ceux qui ont les mentions bien et très bien eux bénéficie d'une bourse d'excellence. Donc côté bourse, euh, vraiment tout, tout le monde aujourd'hui à l'UIM bénéficie d'une bourse. Mmh. D'accord. Euh, au début, il était prévu euh, qu'on y entre euh, à l'UIM par voie de concours. Mmh. Est-ce toujours le cas Et comment se passe, euh, comment se déroulent les orientations Est-ce euh, comme les autres universités, Charles Diop euh, et l'université de Saint-Louis et autres de, oui, euh, pour le concours, c'est toujours d'actualité. Euh, depuis deux ans maintenant, parce que c'est à partir de la deuxième promotion. La première promotion est entrée à l'UAM par Campus N. Mais à partir de la deuxième promotion, ils ont initié le concours d'entrée à l'UAM. Et euh, pour, pour les orientations, déjà en faisant le concours, l'étudiant ou bien le nouveau bachelier choisit l'école euh, qu'il veut intégrer. Et quand on choisit l'école, on fait le concours d'entrée à cette école. Maintenant, dans la grande majorité, dans en tout cas dans, dans la totalité même des écoles, les, la première année est une année préparatoire. C'est une année d'enseignement général où on fait euh, des cours de tronc commun pour mmh. toutes les filières. Mmh. Maintenant, c'est à partir vraiment de la deuxième année euh, qu'il y a une orientation proprement dite mais les premières années c'est un peu généraliste euh, et pour les orientations en deuxième année c'est sur plusieurs critères et ce qui est le plus privilégié c'est la note de l'élève c'est sa capacité à, à vraiment assimiler tel ou tel euh, domaine maintenant par exemple dans notre école pour faire une filière on nous a d'abord envoyé un formulaire où on nous a mentionné les différentes filières qui seront ouvertes cette année-ci. Mmh. Maintenant, l'étudiant va classer euh, ses choix. Euh, on, par exemple, on nous a donné quatre choix. L'étudiant va classer selon euh, ses préférences. Mmh. Maintenant, tu, tu vas classer les, les filières 1, 2, 3, 4. Et ce n'est pas dit que ton premier choix sera la filière où tu seras orienté. C'est justement selon tes notes, selon les critères euh, qui, qui, qui ont été définis par la commission pédagogique que l'orientation sera faite. Donc c'est est toute une organisation qui est, qui est à l'UAM. Et, et vraiment, c'est... Si on continue dans cette lance, nous irons vraiment vers, cette, vers ce projet de reste d'Excellence. Mm. Mais pour le moment, avec toutes les difficultés à noter, ce n'est pas vraiment évident. Mais on espère qu'on y sera. D'accord. Euh, cette année, il y a eu une, une innovation, euh, c'est-à-dire le recours aux militaires euh, pour pas faire la formation des étudiants. L'Université Amadou Maktanbo euh, décide d'organiser euh, avec l'armée euh, une activité euh, sur les Esprit citoyen, selon le recteur de l'établissement universitaire, le professeur Ibrahim Sissé. Comment trouvez-vous cette idée Alors, pour, pour la formation avec les militaires, c'est quelque chose qui a été initié depuis le début. Donc euh, déjà à la cité Cœur euh, on, on, a, on faisait des envies de rentrée à chaque nouvelle année. Mm -hmm. C'est une envie de rentrée qui se déroulait sous une semaine. Maintenant, on délivre des cours de citoyenneté, de civisme, mm -hmm. euh, de vivre ensemble, ces trucs. Mm -hmm. Et c'était justement les, le corps militaire qui se déplaçait en personne pour venir dispenser ces cours. Mm -hmm. Parce qu'on connaît la discipline euh, qu'il prévaut et il y a, y, a, y a cette... Euh, cette, en tout cas, cette culture de, de la citoyenneté, du patriotisme euh, qu'ils veulent inculquer euh, aux, aux étudiants de l'UAM. En tout cas, ils, on veut que l'étudiant euh, s'approprie réellement euh, son université parce qu'il il il fait partie d'une communauté donnée. Maintenant, par rapport à cette année, si l'innovation sera que, au lieu que les militaires viennent et repartent le même jour, ils vont euh, habiter en tout cas c'est ce qu'on projette ils vont habiter avec nous pendant quelques jours donc euh, ce sera la seule innovation je pense euh, selon justement la sortie du recteur, la, la, la sortie qu'il a faite sur, sur les médias ils vont venir loger avec nous pendant quelques jours, nous donner euh, justement des cours sur ce qu'ils faisaient déjà à la cité Kerkurki mais ils auront aussi à, à davantage euh, approfondir euh, et nous aider à approprier l'environnement de, de, de, de, de Jamnia, parce que c'est un nouvel environnement pour mm -hmm. tout le monde. On, on, on aura vraiment besoin de, de, de, de se parfaire et de Pouvoir monter en puissance pour euh, après avoir commencé les cours, d'accord. Euh, donc, vous vous avez déjà bénéficié de cette activité avec l'armée, Oui. d'accord. Euh, comment euh, comment l'avez-vous vécu? Parce que, entre l'étudiant et l'homme de tenue, euh, les forces de l'ordre, ça n'a pas toujours été le grand amour. On a vu euh, ce qui se passe lors des grèves. Mm -hmm. Bon, au, au début, euh, c'était un peu bizarre quand on a vu euh, que des militaires devaient venir nous donner des cours. Mmh. Parce que c'est cet aspect-là du corps euh, de tenue qu'on ne connaissait pas mmh. du tout. Mais quand ils sont venus, ce sont, ils ont été vraiment des, des gens cool Et ils, ils, ils ont été ouverts à, à, à, aux étudiants. Euh, la formation s'est très bien passée dans une atmosphère très convive et euh, on espère que ce sera la chose qui, qui va continuer. Mais euh, en tout cas, le corps militaire... Euh, ils n'étaient pas venus en tant que des gens qui veulent mettre de l'ordre ils étaient venus en tant que des gens qui veulent faire transmettre de la connaissance, faire transmettre de la discipline mm -hmm. et c'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'ils ont compris, c'est la raison pour laquelle ça, dès, dès le début déjà en venant ils nous disent ne faites pas attention à, à la tenue faites plutôt attention au contenu qu'on va euh, vous donner mais c'est déjà bien que, que, que, que l'homme de tenue puisse descendre dans une université et donner de sa connaissance, de sa personne et c'est vraiment quelque chose à saluer Oui et c'est une initiative euh, qui doit être perpétuée dans les autres universités même voilà parce que entre étudiants et force de l'ordre euh, c'est pas le grand amour euh, nous arrivons au terme de cette émission, euh, quelles sont vos doléances actuelles Donc euh, la, don la doléance la plus urgente c'est de nous laisser commencer nos cours à Djamnyadjo ça c'est la chose la plus urgente maintenant après ça c'est peut-être parce que ça c'est un problème c'est un, un problème mais l'autre problème ce sera parce qu'à Djamnyadjo il n'y a absolument rien du tout mmh. C'est-à-dire, je veux parler du, du domaine social. Parce que là, à Dakar, on est habitué à un certain niveau de vie mm -hmm. que peut-être à Djamnyadja, nous n'aurons pas. Mm -hmm. Parce que là-bas, il n'y a pas, euh, par exemple, pour, pour, pour se ravitailler, il n'y a pas de boutique, il n'y a, a pas de restaurant, il n'y a pas ces trucs. Et ce sera vraiment difficile euh, de s'adapter là-bas. Raison pour laquelle nous lançons vraiment un appel au, au directeur général du CRUS pour qu'en avance, qu'il puisse prendre compte de, euh, de, de cet aspect euh, surtout du côté social mm. maintenant du, du côté social sur toujours on espère que, que le restaurant ne sera pas à l'image des, des restaurants universitaires, mm. on espère vraiment que ce sera un restaurant euh, qui va donner des, des, des choses de meilleure qualité euh, qu'ailleurs mm. maintenant du domaine pédagogique nous, nous lançons vraiment un, un, un, un véritable appel à nos professeurs au corps enseignant parce que nous comptons sur eux pour avoir une formation de qualité. Et nous espérons que, comme à la cité nous n'aurons pas à bâcler les cours, qu'ils auront à nous despacer les cours de manière, en tout cas, beaucoup plus euh, normale. Parce que c'est vrai, on, on, on ne se plaint pas, sincèrement, on ne se plaint pas. Mais on, on aimerait en tout cas, vu l'espace que nous avons vu le matériel que nous avons, que nous ferons beaucoup plus de travaux pratiques, de travaux dirigés, et que l'on que prendra en tout cas beaucoup plus de leur temps pour nous dispenser des cours de manière beaucoup plus euh, conforme. Mm -hmm. Et peut-être euh, lancer un appel à nos camarades étudiants, euh, leur dire que euh, l'Université de martamor c'est la nôtre, nous avons la lourde charge de, de vraiment la haisser au, au grade d'excellence et on espère aussi que nous jouerons notre part dans cet aspect pédagogique, mm -hmm. que nous ferons notre rôle de la manière qui qui, qui, qui, qui, qui comme le mieux mm -hmm. et, et qu'ensemble nous, nous, nous irons vers le sommet de l'excellence. D'accord, euh, j'ai juste une dernière question. Euh, on a vu euh, les autres universités, euh, quand il y a grève, euh, les étudiants saccagent les bus, barrent les routes, les bus sont même elles vous jusque là vous n'avez pas fait ce genre d'actes comment appréciez vous ces actes par les étudiants bon c'est c'est quelque chose de très noble mm -hmm. parce qu'on est conscient on est que ah, qu c'est noble de vandaliser des bus non je dis que notre posture à nous j'ai ah, dit c'est quelque chose de noble. Mm -hmm. maintenant par rapport au vandalisme mm -hmm. euh, je sais pas comment le qualifier je sais pas si c'est leur état d'esprit je ne veux pas les critiquer mais euh, nous sommes tous conscients du fait que tout ce que nous détruisons nous appartient c'est du domaine public c'est l'argent du contribuable qui, qui l'a acheté donc, euh, qui, qui y est investi donc je, je ne peux pas personnellement c'est mon avis personnel concevoir que l'on saccage euh, les, les matériels du domaine public parce que quand nous saccageons pour refaire, c'est de l'investissement de nouveau, c'est de l'argent gâché qui pouvait entrer ailleurs. Mmh. et J'en appelle vraiment à beaucoup plus de, de, de conscience de, à nos camarades étudiants. Alors, je leur dirais tout simplement que, peut-être en ce moment, nous ne sommes pas, euh, nous ne pouvons pas être pris comme euh, euh, comment dire, euh, idole. On ne peut pas être idolâtrés nous les étudiants de l'IAM Mais en tout cas, on a su trouver un système de revendication qui est autre que des systèmes où on va se battre contre des policiers ou on va saccager un peu partout non ça c'est pas la meilleure chose à faire mm -hmm. déjà on immobilise et, et, et, beaucoup de choses, on retarde beaucoup de choses et, et on y perd plus que l'on y gagne sincèrement, on y perd plus que l'on y gagne mm -hmm. mais Mandou, chacun a sa manière d'exprimer son ressenti mm -hmm. euh, ne pensez-vous pas que vous en tant qu'étudiant, on joue que vous arrivez à ces extrêmes bon, on ne le souhaite pas sincèrement et connaissant mes camarades à l'UIM, je sais que nous gardons toute la, toujours la tête sur les épaules. En tout cas, tant que cette coordination sera là, ce ne sera pas des choses qui seront faites parce qu'on a appris à communiquer. Déjà, c'est très facile pour nous étant donné qu'on utilise vraiment l'outil technologique euh, parce qu'avec aujourd'hui les groupes WhatsApp, il est très facile de faire comprendre les gens les enjeux. Et euh, je pense qu'avec la conscience intellectuelle que nous avons, nous, étudiants de l'EIAM, nous n'allons pas nous permettre euh, de, de, de nous rabaisser jusqu'à cet état de détruire nos biens. Nous allons manifester s'il le faut, mais pas détruire. Mais pas euh, allumer des feux. Parce que la dernière fois, lors du fanal on, on nous a dit qu'on est en train d'allumer des feux là Djamniadjo. Mm -hmm. euh, raison pour laquelle même ça faisait pas de raison pour laquelle la gendarmerie était là-bas parce qu'il pensait qu'on était en train de saccager. Mais ce n'était pas le cas. On avait éteint l'électricité des bâtiments et il faisait un froid de canard là-bas. Raison pour laquelle nous avons allumé des feux de camp pour nous réchauffer donc euh, on est sorti à l'extérieur, c'était même pas au niveau du bâtiment mm -hmm. au niveau du hall on a allumé des feux pour nous réchauffer donc pour vous dire que nous nous, nous, nous ne voulons pas et nous ne comptons pas entrer dans, dans ces trucs mm -hmm. mais euh, personne ne sait demain qu'est-ce qui se passe mm -hmm. en tout ouais. cas c'est l'intention que nous avons mm -hmm. on espère que on n'aura pas à en arriver là avec l'autorité D'accord. même si vous n'obtenez pas gain de cause vous n'allez rien faire B Faire, on va faire. <rire> on aura toujours quelque chose à faire. Mais il y a plusieurs manières de revendiquer. Il y a des manières, je dirais pas passives. Euh, c'est pas passif ce qu'on a fait parce que on, on est allé jusqu'à retenir l'ingénieur pour qu'il ne sorte pas du délire on on, on l'a carrément barré la route on donc, euh, oui c'est une manière de parler mais euh, c'est c'est une des manières de revendiquer on peut se faire entendre sans pour autant détruire donc euh, on, on en appelle vraiment à beaucoup ah, plus de maturité là-dessus en tout cas merci beaucoup votre dernier mot mon dernier mot, ce sera adressé à tous mes camarades, euh, d'abord les membres de la coordination, parce que ça fait aujourd'hui plus de six mois où on ne dort pas, sincèrement, on ne dort pas. On est tout le temps dans la rue à chercher des solutions. On, on s'est tellement déplacé, on a tellement parlé euh, que, que voilà, c'est... Non, peut-être nos camarades étudiants ne voient pas réellement euh, l'important travail qu'ils font. Le, euh, je rends aussi à, hommage à notre président euh, de la coordination des étudiants, M. Lamaran Il faut le dire, c'est un grand homme. Parce que euh, j'en suis sûr, s'il était un autre à sa place à ce jour, lors, lors de ces. Euh, euh, en tout cas, alors, avec nos, tous les problèmes que nous avons. Euh, ça en serait passé autrement. Mmh. Peut-être nous, nous, nous, nous aurions été allés vers ces euh, saccages que vous, que, que vous faites, que vous dites, mais c'est un homme sensé, avec euh, la tête sur les épaules et assez stratège, aussi jeune qu'il soit. Mmh. Et je pense que à l'image de tous les étudiants de l'UIM il incarne vraiment ce nouveau type d'étudiants que nous voulons euh, au sein du Sénégal. Et vous remerciez-vous pour l'invitation. Euh, de remercier tous nos camarades étudiants et lancer un petit coucou au, à la famille j'espère vraiment que après avoir euh, écouté cette émission tout le monde en, en sera satisfait tant du côté de l'UIM que, que du côté des étudiants que du côté euh, administratif en tout cas, on remercie tout le monde et je vous remercie, vous aussi, pour l'invitation aussi. C'est moi qui vous remercie, Mamadou Diagne, étudiant en infrastructure génie civile à l'Université supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur de l'Université Amadou Maktambo. Vous êtes également membre de la commission communication et relations extérieures de la coordination des étudiants. Merci aux auditeurs qui nous suivaient depuis 9 heures. Merci à Diao Diallo et à Bachir Sissé qui ont assuré la mise en ordre de cette émission. Nous vous